Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Il nous reste à peu près 80 ans, un petit peu plus, 80 ans pour euh, finir la partie. On s'approche doucement mais sûrement des 800 provinces. Et après il nous restera du chemin vers les 1000, 1001 mais ça devrait aller. Euh, J'aimerais prendre beaucoup de provinces sur le Langzhang. J'ai quand même un peu peur que ça me déclenche plus de monde dans la COA. Euh... Il va peut-être euh, continuer à faire... À... Il f... Fall... va falloir continuer à faire très attention sur des gens qui sont à la limite et qui sont quand même très gros. Genre la France, les Pays-Bas sont passés du mauvais côté. Euh, Je sais pas s'il y a un moyen de les ramener avec nous. Je pourrais garantir l'un des... Oups non, garantir l'indépendance des pays que j'ai pas encore garanti. Dans le dernier épisode, on avait regardé si. On avait fait une guerre contre le Portugal et euh, de ce côté-là. D'ailleurs, il reste encore un adversaire que je n'ai pas fini. Ça va me faire le passage. Euh, le jeu réclamait que je fasse la paix, il ne le réclame plus euh, aussi fort. Je sais pas pourquoi. me fois avancé sur les techs autres que militaires. coût des vaisseaux réduits. Pourquoi pas en faire une petite série. Des vaisseaux légers. Ça s'appelle frégate lourde, mais c'est des vaisseaux légers. C'est évident J'ai le droit à 500 bateaux, c'est beaucoup, beaucoup plus, et je gagne combien de marins par euh, 200 Je peux pas faire euh, trop de bateaux non plus, parce que si mes bateaux sont hors de, hors du port, ils me coûtent des marins, et j'ai pas marins illimités tout simplement. J'ai le passage sur le Portugal. Ça m'étonne. Mais bon. Il y a une guerre Portugal-Espagne là Oh oh Attaquant face à Potiguaras dans la guerre de succession britannique. Donc si ça se trouve, l'Espagne va se retrouver avec la Grande-Bretagne en, en UP. À la place de Potiguaras Ça je suis tellement pour Il n'y a pas moyen que je leur impose la paix Il faut que l'Espagne ait une position d'au moins 100 faut, faut d'abord que je passe ma paix Et après euh, je suis tout à fait partant Et donc il y a le Portugal en guerre face à l'Espagne, dans la même guerre. Ouais. Parce que Petit Guara, c'est l'allié au Portugal, il se met bien. Et il a récupéré en UP la Grande-Bretagne, j'avais été très surpris de voir ça. Donc, au lieu de rapatrier tout le monde, autant nous de traîner dans le coin. Sauf toi qui va quand même aller en Afrique. Faut que je continue les colonies. J'ai fait beaucoup de bâtiments. <rire> du coup la liste est vraiment très très longue. Colonisateur, voilà. J'ai tué les... les habitants d'ici. Pour pouvoir faire une colonie facilement. Dans le dernier épisode, on avait pris tous ces territoires-là euh, aux portugais. On va tout placer en compagnie commerciale. Je pense pas que j'ai une majorité du nœud, mais... Non, j'ai même un Popuyem pour l'instant. Peut-être après la fin du mois. Là, j'ai 8%. C'est plus. Alors, ils veulent la paix. On va leur donner. J'aimerais juste euh, attendre l'autre série de, de revendications finies. Allez, encore deux. Avril-mai. Sinon on fait la paye et on considère qu'on aura 16% en moins. Donc faut pas que je dépasse les 80%. Là je dépasse pas du tout. Est-ce qu'on peut pas relier nos terrains comme ça 87, ça dépasse. Comme ça, 77, ça c'est très bien. Ça relie mes nouvelles terres. Je prends la province productrice ici. Il me manque une province là pour relier à nouveau. Euh, je peux leur demander d'oublier le Portugal, l'Espagne euh, et de me filer des sous. Hop, c'est fait. Du coup on redépasse, pas pour longtemps. Et c'est le bon moment pour imposer la paix. Est-ce que l'Espagne m'aime presque presque assez bon, On va arrêter. Ils ont l'air de pas m'aimer du tout. Peut-être améliorer nos relations avec la fraise. Allez l'Espagne, aimez-moi <rire> Les costex sont trop forts. Demandons-leur l'accès militaire. Je pense qu'il faut quand même que mes troupes partent de chez moi. Vous êtes en guerre contre personne Vous voulez passer chez moi Non ça être une technique pour qu'ils m'apprécient plus mais ils sont dans la koa contre moi ils veulent passer chez moi ça je trouve euh, ça euh, démesuré dans la grosse arnaque je vous permets pas de passer chez moi euh, juste comme ça d'autant plus si vous êtes dans la quoi contre moi ah elle est séparatiste hmm, le siècle va probablement s'en charger Pas mal de provinces un peu agitées. En fait, je peux passer là, ouais. J'avais oublié. Maintenant, j'ai ce lien là. On va rappeler, on va ramener une armée jusqu'à pas mal plus loin. On va dire que celle-là. Et celles-là vont former une seule armée côté indien Si j'ai une armée, j'ai pas le passage chez le Bengal euh, Envoyons mes bateaux là-bas Ils sont plus utiles à transporter ce genre de troupes On a un colonisateur de... Un euh, marchand de plus Celui-là il est bien inutile là où il est Trouvons-lui un autre emplacement. On pourrait tirer sur Malacca, mais j'ai pas un gros pourcentage. Là, on peut tirer. Transfert de puissance commerciale. Et pourquoi pas Urgine aussi. C'est vraiment des tout petits transferts par contre. quand j'ai un marchand qui tire vers Crimée, ouais. A Ethiopie, je tire pas. Et ça part du mauvais côté. Transfert de puissance commerciale. Pas un bonhomme qui était libre. Est en route pour la province de Constantinople. Il faut du temps pour revenir, d'accord. Salvaka a beaucoup dans l'Éthiopie, sans avoir une seule province. Ils doivent avoir beaucoup là-dessus et. Et du coup, euh, ça leur fait un de la puissance pour euh, des, du puissance de la puissance dans le débouché. C'est un nœud terrestre aussi donc euh, ça doit jouer aussi. Transfert de puissance. Voyons combien on peut tirer sur l'Ethiopie vers Alexandrie. Et là on est à 71. Faut que j'impose la paix moi. Quoi Cible non valide. Qu'est-ce que ça veut dire Ah, j'ai juste peut-être pas cliqué sur l'Espagne. Imposer la paix, Espagne. Nous ne pouvons imposer la paix à un pays qui se défend. Et c'est maintenant que tu me le dis. D'accord. Grosse crapule. J'aimerais trop pouvoir... Euh intervenir dans cette guerre, euh, refaire une guerre contre le portugal j'ai un peu d'expansion agressive là quand même pris 17 partout sur le continent prenons ça fera moins de retard euh, de recharge déséquilibré faut que je prenne celle là aussi on a bien le focus versions doivent avancer doucement mais sûrement théodoros c'est pas des provinces que j'ai depuis très longtemps ça si mais que c'est des gothiques ou des circassiennes en tout cas des provinces non non acceptées rassemblons toutes les potes, sauf celle là vraiment pas avancé en Europe depuis la prise de Rome on a donné quelques provinces à la mais... Ouais non je peux pas prendre ça déjà. Ils sont débiles ou ils sont débiles Ils étaient débiles. Là ils ont 61 61.000 hommes qui restent bloqués Alors qu'il y a 48 000 portugais bloqués là Ils osent peut-être pas attaquer Faudrait qu'ils qu osent quand même Combien de provinces nous reste-t-il Celle là elle est chez moi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 7 provinces de soi perdre de revendications, c'est vraiment le dernier des des soucis on va quand même en faire sur cafa pour utiliser notre dernier diplomate de libre ou alors j'améliore mes relations avec Freeze je pourrais euh, légalisme j'aurais probablement des événements pour annuler celui là Corée voudrait passer. D'ailleurs je peux mettre euh, maintenant dans l'armée à zéro, ça me fera gagner plus de sous. Refuser, ils sont en guerre contre le Japon. Je n'en soucie que peu. Ceux qui attaquent. Attaquant face à Japon et défenseur face à Ainu. Défenseur face à Ainu. Je me demande si Mainou n'a pas attaqué de son côté les Mandchous. Voilà, et après la Corée leur a imposé la paix. Et là ils ont fait euh Comment dire On s'y attendait pas tellement. Euh, je crois que je redéclare une guerre qui devrait se terminer en février 42. Pour continuer à prendre des provinces. Je me vois bien attaquer un des pays là-bas. Le doigt Wassir ce sera bientôt fini. Kanem, Borno a rejoint. Ou sinon, un de ces pays-là, Tombouctou et Mali. Tombouctou, on a une trêve. Mali, on n'a pas de trêve. Je les attaquerai bien. Quand même une cible très facile. Je sais pas pourquoi ils ont pas rejoint la Koa. Pour moi, c'était une erreur stratégique euh, majeure. Ah, je peux pas vraiment, sinon j'aurais frise dans la quoi. Et on veut pas trop avoir frise dans la quoi. Bon, on va quand même s'interroger sur euh, attaquer un éventuel pays là-bas. Donc toute la quoi, on a dit non. Par exemple, lui il est pas dans la quoi. Corée et Caradel. Lui non plus, il y aurait juste la Corée. Ou alors les Aïnous, garantis par le Japon. Et je pourrais prendre juste une province japonaise. Juste deux. Ah c'est Kyoto. Oulouou, elle coûte cher. <rire> c'est bête ça que la province euh, la plus chère, la euh, plus développée du Japon euh, soit la seule qui produise de la soie. Enfin, ou dit autrement que la seule province qui produise de la soie soit la province la plus développée du Japon. Rétrécissons un peu la liste. Des bateaux, ça m'aidera à y voir un peu plus clair dans les colonies. Katsina. Hop. Tambouctou. Manchou et Cortine. Qui est Cortine Un micro-état. Ça me permettrait de manger des Manchous, ça Ah, l'Afghanistan, il est pas tellement monté. Il était à plus de 1000 et maintenant il est à moins de 1000. Le Bengale aussi, d'ailleurs. Peut-être qu'au bout d'une certaine. Peut-être qu'au bout de 1000, le jeu considère que ça aura jamais le temps de redescendre, alors bon. Qu'est-ce que ça donne les trêves Ça calvage, je peux bientôt réattaquer. C'est probablement ce qu'on va faire d'ailleurs. Avec l'aide de notre flotte. Pour débarquer une armée sur leur île. On prendra les provinces qui m'intéressent dans ce coin-là. Et c'est pas très grave. Ils peuvent pas rejoindre la quoi Oh Bah alors on va pas forcément se presser de les attaquer. À la fin de la trêve, on aura tout le temps qu'il nous faudra. Après on arrive à un stade où bah, tous les pays d'Asie pourront rejoindre la quoi et puis voilà. Ah oh, c'est ça tous les pays d'Asie, à part... Euh... À Yémen il peut déjà, de ce côté-là il n'y a plus vraiment de pays d'Asie. Ceux-là ça fait une éternité qu'ils sont dans la Koa contre moi. Sur la frontière, ici et ici, ça fait un moment qu'ils peuvent rejoindre. C'est ça que ça m'arrangerait qu qu'ils ne rejoignent jamais. en partie je pense que ça rapportera plus donc on a les provinces portugaises qui sont des provinces légitimes enfin portugaises mais elles ont des cultures différentes elles sont fétichistes d'ailleurs il y en a qui sont légèrement trop agitées parce qu'elles ont du séparatisme d'accord bah ça va disparaître tout seul il euh, faudrait que je lance l'annexion de la Hongrie Même si, peut-être, avant la fin, on leur donnera quelques provinces polonaises. L'Espagne, elle perd sa guerre. C'est triste. Sinon, petit Guaras, ça reste un allié intéressant ou pas À part le fait qu'il est en guerre contre la l'Espagne. La... La... Donc, la Grande-Bretagne, 150 000 hommes. Donc, plutôt en termes de poids de défense. Et Potiguaras, je ne les vois pas. Donc, a priori, pas grand monde. 43 000 hommes. Mais sachant qu'ils ont un vassal, enfin, une, une UP à 150 000 hommes. Mais peut-être que c'est mieux de soutenir l'indépendance de la Grande-Bretagne. Les aider dans leur guerre de rébellion où ils gagneront probablement tout seuls. Quoi qu'il y a le Portugal en face. quoi que ça fait encore une occasion d'être en guerre et donc en trêve contre le Portugal. Toutes les occasions peuvent être bonnes. Ah, ils sont arrogants. Ils ont sa guerre contre le Japon. Ils ont pris leur capitale. Nickel ça. Ça m'a fait plus 150... Ouais, au niveau 24. quatre dû un peu mon gros malus. Est en guerre ou elle demande à passer juste comme ça Elle demande à passer juste comme ça. Ouais, parce que je relie ces deux territoires. À qui est-ce qu'on va dire de ne pas attaquer mes voisins La France, pourquoi pas Qu'ils ne fassent pas de conquête en Afrique. Euh... Eux ils sont alliés, il n'y a pas de chance qu'ils s'attaquent l'un l'autre eux aussi je crois ouais il n'y a pas grand monde qui peut se manger l'un l'autre ça me gêne pas trop s'ils si sont en guerre bengale ou yang et tout fait de l'action ça les fatigue ça tue des soldats ils auraient juste cortine eux Enfin, maintenant, j'ai plus de, de troupes d'armée de ce côté-là. Mais on peut en ramener une. Ça, n'est toujours pas finie. Hein? Ça doit être mar marrant, le truc des cultures. Mm -mm -mm. <rire> on voit les colonies que j'ai faites. Égyptienne Alors que c'est dans la Terre Australe sont fait voler leur euh, territoire d'Australie. Et si on regarde les cultures acceptées, on voit que <rire> j'accepte euh, les territoires de mon groupe culturel. Les Serbes, les Grecs, les Bulgares. dans ce moment là, et c'est fini. Liang a rejoint. Une trêve qui s'est finie, j'ai pas sauté sur l'occasion. Ah, il serait temps que je reparte en guerre. Qui que ce soit contre... très est à France, c'est vrai. Une dépendance ne peut recevoir de soutien à l'indépendance tant qu'elle est une trêve en cours avec son suzerain ou sa mère patrie. Ok, peut-être que c'est parce qu'elle est en guerre plutôt, non Ça n'a pas l'air de les choquer. La Transoxiane, elle est alliée. Non, elle protège les Oirats. Les Oirats étant dans la Koa, je peux pas les attaquer tout seul. Je pense que je vais attaquer You quand je pourrai. Et en attendant, en attendant, en attendant, on attend. Je peux encore demander des provinces portugaises pour moi, et euh, une pour mon allié Siak, histoire qu'il se euh, qu soit satisfait. Là, tout le monde est vraiment dans la l'acqua, sauf ceux contre qui j'ai une trêve. Mongyang, Mongne, Liu et Langzang. Et Siak, c'est mon allié. Côte de Nicobar C'est le Portugal qui a des provinces là Ils sont alliés à la Scandinavie C'est beaucoup Je pourrais attaquer le Monomotapa peut-être Non, pas encore Commerce de cuivre et d'encens. J'ai laissé beaucoup de territoire à Vijayana. Gara Ah j'ai fini mon annexion. Est-ce qu'il y a des provinces riches que je devrais prendre en tant qu'État? Hmm. Celle-là plus que les autres. Je sais pas pour quelle province d'ailleurs, pour celle-là, parce qu'elle est sous compagnie commerciale probablement. Alors, mettons tout ici, Hop, dans le golfe d'Aden, Passora, je sais pas qui, Afghanistan et Venise. Venise, ça va être pour cette province-là, et Afghanistan, parce qu'ils ont une province en Perse. serait combien en commercial 300 du cas fin de trêve avec ça' va. Ouais, ils sont juste alliés entre eux il a pu Ah, comme la Frise a plus de province en Europe Elle a considéré comme euh, comme euh, Son territoire natal Et pas des colonies euh, Tous ses territoires en Afrique Et du coup elle a tout converti Alors que la France pas J'ai les hospitaliers Que je pourrais attaquer Ils sont allés à la France Ça permettrait d'avoir la France sans le Oh mais il y aurait l'Espagne parce qu'ils sont catholiques. Que l'Espagne défend les catholiques. Sauf le Portugal. Et Potiguaras qui euh, a été converti euh, face à la majorité catholique de son territoire probablement. Pas mal de protestants. Mais c'est quand même essentiellement des catholiques. Ou des Nawelt-Mayanistes. Ou alors totémiste sur certaines provinces. Allez, il faut que je lance une guerre qui que soit ma cible. C'est bien d'être en paix, mais... Ou alors j'attends encore un poil pour avoir les yu C'est en janvier, sans les yaki, les yu Personne. Mais ils ont surtout des grosses provinces, ça ne marche pas. On va peut-être euh, pas attaquer les yu, et s'en prendre plutôt à eux par exemple. Corée et Caradel. Non, c'est pas... J'aime pas trop. Eux on a une trêve, Marrakech sont la Lemsen c'est un vassal de Marrakech. Sinon je pourrais m'attaquer à des pays là-bas. Est-ce qu'ils sont en guerre contre la Bohème Non. Il y aurait Ferrari, Lituanie, Scandinavie, Sileil. Je pourrais rappeler la Bohème. Il faudrait juste que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de troupes dans le coin. Et après ça me les mettrait dans la coa, je pense. Sauf si je prends vraiment peu, mais j'aime pas prendre vraiment peu. C'est pas le, le plus facile à faire, les en Europe. Par contre, ça calva la très fine. Ils sont alliés à Monomotapa. Qu'ils viennent. Sortons le Monomotapa d'abord. Sans surprise, on attaque avec leur bateau de transport, bien involontairement, j'imagine. Ah, ils sont de ce côté-là. Tervana, que je peux convertir, parce que a dit Tervana là, ça veut probablement dire que j'ai pas tout mis en compagnie commerciale. 47, Tombouctou 46, après il reste le Portugal et Langzang plus tard. Et Mongang 49, Mongé, Aliaki, Langzang et Mongang. On les attaquera quand le Mongé sera attaquable. Un message, les séparatistes, je sais pas quoi. On franchit votre frontière, c'est là. Les Fungi. On a des nouveaux bateaux ici. que prendre ça ça progresse combien là 0.24 parce que l'autonomie locale moyenne est énorme le fait que j'ai énormément de provinces en compagnie commerciale. c'était un des trucs euh, qu'il fallait s'attendre là ils ont plus de bateaux on va rentrer au port je sais pas si on arrivera à temps Un des trucs qui me saoule le plus en jeu, c'est les rebelles qui traversent les frontières. Je m'assure que mon pays soit stable et tout, et il y a des rebelles qui passent, qui viennent d'autres pays moins stables. Moi moi t'as pas. 36, 42, 27, pas de très petite province, à part la 20, 35, 37, 73, on vous prend ça Vous n'êtes pas d'accord Comment ça vous n'êtes pas d'accord Peut-être que je pourrais prendre le Zimbabwe, province productrice d'or, et m'en faire un état. Je peux pas. Bon alors, changement de plan. On occupe nous de province de plus. On verra si ça les motive. Si les pays ils prennent 11. Je crois que les Pays-Bas de toute façon on n'arrivera pas à les faire sortir. Ah, j'ai que 47 de score de guerre du coup avec l'objectif et tout. C'en est étonnant. à part... ça doit être uniquement si j'ai un pays à sa capitale ici. Je sais pas ce qu'il faut pour les motiver, je pensais que siéger leur pays suffirait. Après ils ont pas de fort, peut-être que du coup il faut aussi siéger toutes les autres provinces. dans son pays Canada espagnol là voilà, c'est bon ils se rendent euh, niveau de développement 4, 28 on prend pas 9, 3, 9, 13. Donc 4 et 3, je prends. Et ensuite, je pense que Madagascar est beaucoup plus beau. Oula, 24 sur celle-là. On va l'éviter. Bon, on va faire euh, la technique de ça coûte pas beaucoup de score, je te prends. Et après, on ajustera plus ou moins en fonction du terrain. Je peux prendre tout ça? 73 euh, 26 C'est bon C'est même très très bien 76 ah c'est un tout petit peu trop pour prendre une de moins hein. Voilà on prend Merina Et on prend pas euh, Celle là Et vous oubliez mon homo je peux vous attaquer les uns après les autres. Pays-Bas prend 5. Quasiment personne ne prend du score. Et j'ai besoin de plus de points pour... Plus de temps pour légitimer les provinces à l'intérieur des terres. Ça paraît logique. Oula, on a passé les 800 provinces Ah bah c'est l'annexion de mon qui a aidé Sûrement beaucoup Je les mettrai bien à Constantinople pour euh, m'assurer de pas trop perdre de revenus. Je gagne 280. 287. Ah, c'est pas super. Kazembe a rejoint la coa contre moi. Je sais plus où c'est Kazembe. Ah, c'est lui. <rire> Butois s'il peut aussi. D'ailleurs j'ai droit à un nouvel allié ou vassal. On n'a toujours pas de de la Grande-Bretagne, on avait dit. Ce qui implique. soutien à l'indépendance. Attaquant face à unis dans la guerre portugaise. Ouais, du coup, leur maître est allé au Portugal, au Tiguaras. Ils se mettent bien. Je pense que c'est le peuple euh, non européen en, en Amérique qui se met le mieux. Caribès, ils ont réussi à maintenir le statu quo. Salut au Portugal. Il y en a qui ont réussi à survivre, comme les Mixtos ou les Tsokil, ce qui est déjà très bien. Ceux qui étaient du côté de la Nouvelle-Castille, ils ont disparu. A mon avis, il n'y a plus de petits peuples amérindiens au Canada, en Floride et tout. Et là, oh, quoi que si jamais y a des taches par là, c'est possible. 1, 2, 3, 3 provinces... Je ne sais pas combien ils vont prendre, probablement beaucoup. Apparemment les Hiroquois sont indépendants. Shiroke et Chichias. Le reste des alliés, visiblement. J'ai beaucoup de petites armées. J'ai beaucoup d'armées aussi n'est pas petite. Euh... Hop, prenons ça. Ah, ils font des colonies, les Yéménites. D'ailleurs, moi, il faudrait que j'en fasse aussi. Peut-être pas vers les buts basses. Quoique, qu qu'est-ce qu que ça changerait. Alors, dans le Zambèze. Tout le monde dans le nœud ou pas On va dire que oui. Pour l'instant. Faisons pas de distinction. Et en Ziba, pareil. On a plein de provinces qui sont très peu agitées. Quand le séparatisme ou la surexportion aura disparu. On aura plus de soucis. You où... j'ai. Non seulement loupé le coche pour vous attaquer, mais en plus je les ai laissés entrer dans la coa. Enfin, j'ai non seulement euh, laissé, les ai non seulement laissé entrer dans le dans la koa, les, loupé le, le coche, mais en plus d'essayer de pas trop les attaquer parce que c'était vachement riche. Et ça m'intéresse pas les provinces très très riches qui ne sont pas productrices de soi, sinon ça m'intéresse. Miao a repris les provinces alliés aux Zoïrat sont dans la koa, il est allié à Lang et, et Yang. Il y on a bien un qui n'est pas dans la koa et ouais, Yang il est allié à beaucoup de peuples en Inde euh, je pourrais prendre des provinces sur Miao, Min et en plus c'est les dernières provinces de... ah non, elles sont là Tout. Liang et Min et Miao, ils ont tous des provinces de productrices de soie. Donc ça m'intéresse d'attaquer Yan, Manchu et Korchin. Ça c'est aussi une guerre facile. Directement les Manchu, c'est-à-dire appliquer la Corée. Par contre, ils acceptent de mettre tête mes vassaux. Et les Manchous, ils ont beaucoup de territoires légitimes. Donc finalement, l'Angleterre. On va rompre le soutien. Ça, va, ça les vexe, je crois. Ouais. J'en ai pour 50 ans euh, pour qu'ils s'en remettent complètement. Et à la place, on va améliorer nos relations avec les Manchus. Et se faire un nouveau vassal. transfert de puissance okay, et après c'est vraiment trop lent Alors celle là qui n'est pas commencée et je peux pas parce que c'est dans une compagnie commerciale. Ah oui, euh, ça c'était les provinces qui étaient quand même contrôlées par moi directement. Celle-là aussi d'ailleurs, mais je peux pas pas facilement les convertir en tout cas. Manchu, j'ai quelqu'un qui améliore les relations. Alors, garantissons leur indépendance, c'est la première chose qui protège le plus. Faisons un don. Développer en militaire les provinces dans ces environs. Ça doit jouer sur le total de tout ce que j'ai. Euh, le canal de Suez, Kiel, Panama et tout, on peut les faire. Suez, c'est juste que ça. Ah non, technologie 26. D'accord. Euh, mariage royal. Offre d'alliance, j'aimerais bien le faire en dernier. Sinon, il risque de me demander de déclarer une guerre. Contre la Corée, par exemple. Et la Corée protège Kalas. Donc, je pourrais attaquer Kalas et rendre plein de territoires aux Manchus. Plus de 50 l'alliance, je crois. Ça les intéresse, le libre passage, maintenant Ils veulent bien me le céder à moi. diplomatique plus une ça dure un nombre d'années assez réduit donc c'est jamais très utile prenons les points on va faire des revendications sur euh, Sakala ou pas ou pas, Je, pour l'instant j'utilise mes deux diplomates pour envoyer les gens chez le Manchu rapidement. Son Vajanagra. C'est pas le meilleur choix dans la région. Il y a une petite bande Vajanagra euh, par rapport aux Confucianistes. Oh la Corée a conquis des territoires au Japon. Dans ma guerre contre la Corée, je peux peut-être demander une province, euh, genre celle-là, ou celle-là surtout, pour avoir, euh, être à deux pas de Kyoto, et pouvoir déplacer des troupes. À attaquer miao mine et tout ça en même temps sinon mongyang et tout on a dit que ça s'arrêtait en 47 mongay mongay en quoi en avril donc euh, eux on va les choper Avec leurs différents alliés, on fera la guerre contre les autres après. Encore un peu trop de points. Je les aurais pas avant la guerre contre mon mais est-ce que j'ai les aurais quand même euh... Il me reste 27 à gagner. On va dire à peu près 30. Ouais, ça devrait aller. Par contre, c'est un peu juste. Ah, je peux leur offrir l'accès. Fin de la trêve. N'attendons pas. Euh, viens m'aider le siècle. est-ce qu'on a de l'inflation un petit peu on va quand même demander à notre compagnie commerciale pour la Perse par exemple d'augmenter les investissements ah écoute aussi j'ai énormément de points je crois que c'était les premiers. Yep. Voilà, ce qui fait augmenter mon... mon inflation, mais elle va quand même diminuer vite. Euh, c'est parti. Bougeons trop. On va faire comme ça sinon. Toi tu vas là On est avec le SIAC On a fini la colonie ici Et en voyant le On fait un pont en vrai. C'est parti. On a des bons généraux sur des troupes qui ne devraient pas en avoir, puisqu'elles ne se battent pas. Waouh, je me suis fait wipe une armée à ne pas surveiller le front en étant trop confiant et tout on finit ça finit par mal finir finalement le chemin est pas si long par là je crois qu'on a pas le chemin chez le Bengale donc de toute façon faut qu'il passe par là mais apparemment le raccourci par le sud de l'Inde m'intéresse pas On a moins de retard technologique que ce que je pensais. Là ça c'est tombé. Je sais pas pourquoi je me rassemble. Au cas où les armées soient différentes, mais je crois que c'était deux morceaux de la même armée initiale. Est-ce que le siècle ils vont se mettre à demander des provinces J'espère pas. Sinon je leur donnerai peut-être la petite pointe. Ils occupent pour eux en tout cas. Je considère que plus de raisons que ce soit pour eux que pour moi. j'ai vraiment tous les trois j'ai d'ailleurs un, un doute quant au fait qu'on peut passer de là à là non seulement bon. Là, il reste un, un petit point là Je pourrais l'emmener par là, sinon. Bon, grosso modo, eux, ils ont perdu. Et ils le savent. C'est pas mal, ça. Est-ce que... Le Yang peut rejoindre Le peut re-rejoindre Mais ils y étaient déjà C'est juste qu'ils étaient passés en dessous de 50% Allez faisons ça Ah oui cette province là je la veux Je veux pas qu'il la siègent Voilà oh il siège pour moi Oula, là, là on croise du chemin d'adversaire. On a toujours des généraux niveau 3, il est un peu moins bien lui, on a perdu beaucoup en tradition terrestre. me mesure des années, moins de combat faut croire. Alors pas beaucoup de niveaux chez les adversaires. Je sais pas si ça suffit euh, à limiter nos capacités. Une autre province que j'aimerais c'est celle-là. Manchu 93 on est. faire ça alors que je suis en guerre je croyais pas quand j'ai vu que le bouton n'était pas grisé euh, pas hésiter une seconde peut-être que l'important c'est que eux ne soient pas en guerre mais ça me surprend Allez, on va faire le détour Ah c'est pas un si long détour que ça d'ailleurs Le sac, j'ai pris aucun malus parce que je leur ai pas donné. Non. Très longtemps, j'ai conclu une paix séparée. Ça les a toujours fâchés. Éloignons-nous un peu. Je pense pas qu'ils m'attaqueront. Wow. Beaucoup de rebelles du Bengale. c'est que jamais il passe euh... ouais, voilà c'est pas forcément un meilleur plan à laisser s'échapper parce que maintenant il retombe dessus à un autre moment finalement on a eu les magalets je pense pas qu'on dise les magalets mais Est-ce qu'on demande à... Donc là, combien on a de sur-expansion 38, c'est pas beaucoup. On pourrait demander... petite province, pas cher. C'est cher quand même. 75. 75, c'est déjà trop, non Sauf si on attend jusqu'en... 49... Euh... L'avantage de, de rendre des territoires aux Manchu, c'est que ça va me coûter zéro. Ils n'auront même pas besoin de légitimer. C'est des territoires qui sont culture Manchu. Ça, c'est très chouette. Y compris ceux -là. Non, pas cela. Cela, ils vont finir par partir après la fin du jeu. D'accord. C'est bon à savoir. Ils sont juste allés à Cortine. C'est un petit morceau gratuit. Mais j'ai déjà une guerre euh, qui m'occupe beaucoup. moi Ouais, et pas prêt d'en sortir, comme euh, beaucoup de gens. Une guerre contre Katina. Katina défendue par la prise. Ils ont pas laissé beaucoup le Tombouctou. Ils ont beaucoup mangé surtout la frise ils ont libéré Aoussa fin de double siège je pense que Manipo on va pouvoir leur demander du prestige on oh, rien au Bengale quand même mon gars. Je serais bien content de ne plus les avoir dans la quoi contre moi. Toutes les institutions sont répandues à peu près partout sur la planète, sauf dans des coins vraiment isolés où ils n'ont pas encore complètement la renaissance. Les lumières sont pas encore adoptées vraiment partout, y compris au sein de mon propre pays. Et les manufactures non plus d'ailleurs. Ça, c'est dû aux provinces en compagnie commerciale. Ah, ça faisait un sec que j'attendais ça. Productivité. Déclin annuel de la tradition terrestre. Absolutisme. Ou alors parlementarisme. Agitation dans le pays, moins 1. Mais ça a interdit de convoquer. Ça a fait le mécanisme du parlement. Ça m'intéresse pas trop. Absolutisme maximal, je trouve que c'est trop nul. Productivité. Ou annuel la transition terrestre, maison côté militaire. quoique je pourrais attaquer les Bouillards et tout donner aux Manchous en fait. Je sais pas pourquoi j'attends dans ce genre de cas. Les Corti n'est pas eux par contre. Tant pis. C'est en guerre face à leurs voisins qui veulent conquérir Cortine. Donc si ça se trouve, les Khorchins ce sera pour Kalas euh, et nous on aura les Boudrats. pas vraiment. Mon gars occupe, occupe, occupe, occupe. J'ai déjà joué dans cette région, mon, mon objectif est de faire les kings, je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que je m'en étais sorti et que le ming avait fini par rentrer en révolte. J'ai fait un nombre incalculable de batailles euh, avec un nombre particulièrement déséquilibré. Mais mon armée valait. Les hommes valaient deux chinois. Et heureusement. Sinon je m'en serais pas sorti. D'ailleurs les mines ont complètement disparu. Alors Cortine, rendu... ça a plus de contrôle sur ses provinces. Mais ils veulent pas faire la paix. Euh, je crois que c'était fini la légitimisation. Ouais, donc 20%, 74%, 80%, c'est 20%, 3. Pas une province légèrement plus petite. peut celle-là bon, autant la prendre à son propriétaire euh, comme ça euh, est-ce qu'on a besoin de prestige un petit peu puis voilà on a 100,4 on dirait que ça va aller Min Jin si j'attaque la Corée. Est-ce qu'on attaque Yan d'abord Non, on va attaquer la Corée quand même. En attaquant eux. Ou la Corée directement. Jin et Min. Pourquoi pas Les Min ils ont des provinces de soi. Yep. Je me retrouve en guerre contre le Jin envoyant des troupes à la frontière, c'est la même province, envoyons oh, tout là-bas alors. Euh... Et il me faut aussi des troupes côté coréen quand même. Sinon on focus Jin et Min et on s'occupera des Coréens après. On les bouriat. de faire la paix et On nous y allons aussi oh j'ai même pas lu ce qu'il y avait marqué sur le langant est ce qu'on les envoie là par exemple L'objectif étant de me faire des, des intérêts pour la flotte, c'est embêtant, tant pis. Des des poches de... de colonies que personne ne prendra, comme en Russie en fait. Parce que il reste 70 ans et j'ai encore beaucoup de provinces potentielles à coloniser mais je risque de me retrouver à un stade souvent à la fin de la partie à peu près 50 ans avant la fin de la partie il n'y a plus aucune province à coloniser sur le globe à part dans des poches inaccessibles par les joueurs ça avait déjà un moment que toutes les, toutes les petites îles du pacifique sont colonisées euh, probablement que l'Amérique a été finie vu la taille du pseudo du Canada espagnol euh, il me reste des territoires parce que je m'en suis protégé de ce côté là il en reste en Afrique mais si le Yémen progresse, il faut que j'avance aussi bon, allez les corchines. je vous demande juste une paix blanche ah, il va en kiranga allons-y aussi alors Manchu, en général, on va profiter du général Manchou. Voilà, est-ce que c'est suffisant pour vous motiver Vous oui. Hop, ah, je suis désolé, vous avez été lâché par votre allié. Maintenant c'est fini. Merci aux Hongrois d'être venu jusqu'ici. C'est pas très nécessaire, mais j'ai apprécié le geste. On va faire un don plus conséquent au Manchu de façon à ce qu'ils puissent se faire une armée de taille raisonnable et ne pas avoir de soucis dessous. en Hongrie ça avance lentement l'annexion je trouve Cela nous coûte moins 3 Parce que ma réputation diplomatique est atroce Sur expansion à annexer une dépendance et réputation entachée Je me demande si j'avais à 100 On prend pas tout pile Moins 2 de réputation Si bah c'est ça en fait C'est pour ça que ça avance pas très vite <rire> Pourtant j'ai un bonus hein on peut faire mieux si je peux pas les annexer c'est triste dresse de produit de la porcelaine je pense que le... il faut que je le lire lui aussi sinon j'ai peu de chance d'en avoir deux du même J'en gagne très vite, très très beaucoup. Alors, du coup, on est juste à moins 2. Mais j'ai quand même une réputation diplomatique terrible. Annexer une dépendance, ça va disparaître. Mais réputation entachée, je contrôle pas tellement l'entachement de ma réputation. Ça disparaît en 52. Et ça aussi. Donc, ça reprendra à plein régime en 52. Pendant combien d'années Je ne sais pas. Euh. Allons-y. Donc j'ai trouvé une autre façon de les attaquer que d'attaquer Yann Toujours faire un très grand détour. C'est pas en moi, là. Je pense que Yu ou Miao va finir par céder l'accès militaire. Oula, ok. Euh. Notre bonhomme est pas super légitime. En Célanique, il y aurait plein de rebelles. Euh. Très bien. Qui se révolte Question. Matronisation d'un 3-3-1 De fois sunnite, De culture grecque Revendication forte euh, Là on a un 11 points 3-3-1 c'est juste un 7 points Alors même si jamais Il est moins légitime On va Est-ce qu'on les laisse agir ou pas On va pas les laisser agir J'ai juste besoin de deux armées ici en fait ces deux là on va s'y rassembler il est quoi mon dirigeant c'est toujours un osmanoglou de culture turque donc ça fâche plus mes autres bonhommes c'est sûr qu'avoir un dirigeant ça va me coûter encore 3000 euh, ou alors des malus oh désastre éminent Révolution. Agitation dans le pays plus 10 et maudisse de coût cool, de la stabilité. Et l'avancée progresse à chaque mois en tant que dépendance du pays le Nos sujets décadents aspirent à davantage de liberté. En tant que dépendance du pays le plus puissant d'Europe, nos sujets décadents aspirent davantage à davantage de liberté. A ce rythme, le désastre révolution. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Comme j'ai la Hongrie... Euh... Je sais pas trop... En tout cas, j'ai aussi une armée africaine de trop. J'aurais pas dû désactiver le fort, mais je voulais pouvoir laisser l'accès rapide ou pas. Et si jamais ils avaient dû faire un fort de niveau 8, ça aurait été long. Euh, ouais, donc on a attaqué la Corée. Ah, ça passe. On s'engouffre dans l'espace. La... On nous les a laissé. On a un héritier. Plutôt bon. Que j'ai une stabilité d'au moins 3 pour contrebalancer. Ça a l'air un peu compliqué. En même temps, est... il y a toujours beaucoup à perdre à ne pas arrêter les désastres. Dans les séparatistes roumains. Parce que j'ai converti les provinces aux sunnites, probablement. Ça, ce serait des valaques. Ça va être l'heure de s'arrêter pour cet épisode depuis bien longtemps, je regarde rarement l'heure. Euh, J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve bientôt pour le suivant